Voici ce que vous recevez quand vous commandez une mère de kombucha. Ça vient à, vous avez la pellicule gélatineuse qui vient avec euh, 350 ml de liquide. Ça vous permet de faire environ un 3 litres de kombucha ou un peu moins ou un petit peu plus. Et euh, ça va, la mer va grandir et se multiplier et vous en avoir pour toute la vie et puis bien plus. Euh, ne vous inquiétez pas si vous commandez en plein hiver la, un, même si, par malheur, la mer va geler dans la boîte aux lettres, ce qui arrive très rarement, mais ça arrive de temps en temps quand même, on la garantit. Donc, on vous enverra une autre, on trouvera une solution, donc vous inquiétez pas avec ça. Euh, autre chose, des fois, on a des questions par rapport à la taille de la mer. La taille ne compte pas, même au contraire, des trop grosses mères ne sont pas bonnes. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez un gros succès. Comme je vous disais, c'est garanti. Donc, euh, vous allez faire du super bon camouchi avec ça. Bonne fermentation.